Euh, merci infiniment Lokiki pour les 100 bits, YoungTis et BDS, deux nouvelles équipes en Pro League, soon, ça promet du lourd. Waouh, ça va être, Il y, un... y a un, doucement, doucement. Ouais, mettons pas la les bœufs avant la voiture, hein, parce que là... Euh... Ouais. All right, I'm gonna show you guys, I'm, I'm in Pro League. Me, I'm uh, Mary. Oh, Mary, really C'est easy. Allez c'est parti les gars Allez en plus sur border on la connaît. la map, let's go Ah ouais, ouais. J'espère qu'on la connait la <rire> Il est. il est confiant <rire> hein <rire> pas, pas besoin de se poser de questions, on se coordine et on la met Ouais ouais ouais Merci Didier Deschamps je pense que vraiment euh... border c'est une map que l'on maîtrise d'un point de vue tactique et d'un point de vue technique C'est une question de coordination Alors, sur un pour commencer, sa merde T1. T1 Arrêtez avec T1, je sais pas ce que c'est T1 Ouais y'a A et B les mecs hein Ouais mal en plus putain est mal placé hein, j'ai pas la vision totale hein. oh poulet t'as ouvert au moment où je... Oh putain, pardon. Non, c'est bon, c'est bon, j'étais pas encore prêt. Elle est bon. allez, en face, elle est au-dessus de nous. Il ouais, est, est, est mort. Il y a un maestro dans le coin à gauche. Si j'étais un maestro, où est-ce que je me mettrais En tête B. En tête B ou pas Il reste une vente Tranquille, on a le temps. Hein. Maestro sur ping, il look les cams. Il pas les cams. Dans mon dos, dans mon dos. Mira bleu mira bleu. Morte la mira. Je peux pas la péter cette femme de m. Ma ma ma ma ma maestro, c'est vraiment de la m. corner office. Et B clean, b clean. Go, go plan B, go plan B. Sûr Il est au fond, il est, il, est bleu, il est bleu, il est bleu le maestro. Allez les gars. Vas-y, plante, plante. Des amorceurs actifs, protégez-le à tout prix. Bien, yeah, wesh. Good job. Non! Sorry, poulet, la blague. Bien, yeah, wesh. On va passer. Mais non, on me fait pas pause. Je vais rien faire à cette game. Faux, faux info, info. C'est au top, c'est au top, dans le petit KGB Je suis seul, je suis seul. Hein. Ils ont ouvert ah, la trappe ou pas? Je... Mais ils ont ouvert je la trappe vois, je... ou pas? Je... Non, non, au... euh, trappe je... fermée, trappe fermée. vrai que sur ton dos? Mort Prenez les cams please. Deux XTB Il y a une frost sur euh, ils vont être obligés de la péter. Un ah bon monstre XTB, il a pété la frost. A gauche. Allez, rentrez sur site Là c'est les gars, nice. vous avez des monstres. Les waves sont patch sur le TTS là. Là j'en abuse, euh, j'avoue, c'est pas cool. J'ai vu, t'as cheat hein mais ça me fait trop marrer à faire, je trouve ça le bouffe trop marrant Mais j'avoue ça se fait pas, c'est pas un glitch Vous considérez ça comme un glitch vous honnêtement c'est c'est peut-être mais pute, pute Elle est où elle va jump, elle va jump Taylor Elle a jump Taylor, Taylor, Taylor, toilette ah. Elle est morte. Je bah, si je meurs là, je vais péter un câble. Hein. Non. Dans mon dos. Non non, pas dans dos. non, non, non, non, non, non. Il y en a un dans le dos, on sait pas, Mary du coup. Dans, dans mon dos, oui, oui, il est. Il est Donc il y en a un qui est euh... pas sur site, pas sur site. Il doit être custom, custom ou prison. On push l'autre, on push l'autre. Sur moi, sur moi, sur moi, dans le contact. Et l'autre il est custom, il me décale, sur moi. Et l'autre il était custom. Allez, dans allez, ton dos, dans ton dos, custom. jouez la diffuse, joue la diffuse. Les toilettes, les toilettes. Ouais, je... Nice, les gars. J'ai, voilà quoi, ça va, je me sens bien. Ok, quoi euh, Quoi quoi J'ai perdu des points Comment ça t'as perdu des points euh, Les gars, vous avez perdu des points vous aussi Non, moi c'est plus... Oh, oh, on euh, non, okay. j'en ai gagné. Moi j'en ai gagné 17. Moi j'en perdu 19. De <rire> <rire> triché mec, tu fait un un glitch hein. What je t'avais dit hein, Glitch, euh, tu perds des points, mais... Player you bah encurted non. in Ranked Match have been identified as Cheater. so the effects they had on your MMR has been cancelled. Consequently, <rire> it was re-adjusted by ah, removing oui. 80 points. The bah, matchmaking est MMR is the number that represents oui, the players' ce skin level tu in Ranked. Euh, quand t'as joué avec un cheater, c'est parce qu'il était dans ta team, et pas dans la team adverse. C'est pour ça que tu perds des points. What Inversement, quand le, le cheater est en face, tu en gagnes si t'en as perdu, désolé c'est que t'as joué avec un cheater Alors c'est très intéressant, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir trouver le cheater en question Sachant que moi j'ai pas perdu de points, ça veut dire que j'étais pas dans cette game à ce moment-là Quand ouais, est-ce que t'as joué 6-4 euh, sans moi Euh... Non honnêtement, euh, depuis que j'ai la souris, quand j'ai quand j'ai réinstallé la souris, quand je l'ai reçue, J'ai fait quelques casus, mais c'était pas de la ranquette Ah non c'est de la ranquette, c'est de la ranquette là obligatoirement Sinon tu perdrais pas de points en ranquette Et ce qui m'étonne c'est que théoriquement J'aurais dû en perdre aussi des points. J'en ai pas perdu. Non, parce que t'es pas sur le même compte. Ah. Eh ouais. Ah ouais. Attends, attends, attends. Ce qui peut, être, ce qui peut va... se passer, c'est quand tu vas te connecter jouer. sur un autre compte et que tu vas partir en ranked, tu vas peut-être perdre des points sur des, des, un truc où on, on se répartit ensemble. Ce qui voudrait dire, okay. dans ce cas-là, que c'est un viewer. Attends, mais attends, niche. mais moi je veux trouver qui c'est en revanche. Ouais, moi aussi ça m'a. Eh, on va regarder toutes les VOD les mecs. Hein. Ah, on... ah non, voir, ok. Mais, euh, que, aussi, Comme disait Farconer, pour... on a gagné pratique, contre gagné. des cheaters. Et, y a... Ah, c'est complètement. Bon, il devrait te ouais, donner un. Ouais, d'accord, mais il devrait te donner cheater, un bonus dans ce cas-là. Mais grave. Bah, si tu gagnes contre un cheater, tu devrais avoir un bonus de 2x3, mec. Bah, grave. Oui, je sais, mais en fait, ça c'est système R6. Si tu gagnes contre un cheater, la partie est alignée tu perds. C'est ce que les. Non, non, non, ok, elle est pas. D'accord, ok, ok. Oui, sauf qu'attends, attends. Dans le texte, il est marqué que j'ai joué avec un cheater. Il est pas marqué que j'ai joué contre un cheater. Ah, bah si t'as joué avec, c'était un de tes viewers. Donc si t'as gagné, tu perds les points. Et dans tous les cas, vu qu'il était avec toi, tu perds quand même les points. Mais non, il raconte n'importe quoi. Non, mais dites-moi, ça m'intéresse. Moi, je propose un truc, c'est qu'on laisse des débat à table. Moi, je Moi, je Ça merci Baba le panda, tu es un monstre. Merci poulet, mais on sait que c'est toi le cheater. Ouais, <rire> <rire> mais dans mon bac là ça n'a pas été fait les murs Garage, hein. garage, garage Je vais peux... me faire niquer Chut chut Dans mon... Chut, chut, chut, chut. Mort la Twitch Sledge, Oh mais non chut, chut. Chute, chute Allez il est où le Sledge ah, Il était oh, par l air, l air, mais l air, l air, il, il a un plus qu'un qu HP, je sais pas, j'ai perdu C'est rentré site, c'est rentré site, Zofia morte Tauros ouais. Dernier Tauros en fight Avec moi, avec moi En face de moi, en face de moi, décalez pas please Je mort à ta gauche Non Sur site, sur site Nice, bien wesh. Ouais. Vas-y, je vais les jouer de l'autre côté au niveau de la petite. Ils ont euh... un capcan, attention, ça peut faire boom. Ça fait mal, un capcan Il oui. quand même... Ah, le mec qui découvre drop. le jeu, bon, bon. Bon. Ah, mais Tu a... viens d'arriver sur Rainbow Six ou quoi toi Ça a drop. Ah, viens chercher, allez, viens chercher. Oh, il y a les encore. Hein. Ça ou ça ou ça. Ah, mais il, il est là J'ai un lésion devant moi qui me fait chier. Moi je me fais oublier là, je suis dans le garage. Si tu veux rentrer, je te fais un call. Je suis de suite. Tu en en bas du garage. Ah, faut sûr. Je l'ai entendu. Oh non, le timing! Il Mais le timing! Oh les gars, les gars, sérieux. Mais what oh bouclier qui sert à rien oh. Il me tire pas dans les pieds pourtant, aussi. Mais c'est une blague Mais c'est une blague Ouais, bug shield. Au dessus de moi, ça rush, ça, rush au top, ça rush au top On lâche la prise, Mira, lâche la prise. Non, non, non, non non m'a dead. Ouais, je pense ça va toucher par Shark. Fallait faire chier, Vigile. Mais d'où tu me. Mais je l'entends pas arriver, oh. comment c'est ouais. possible Chut, chut D'ailleurs, ça ouais, à moi là. Derrière moi, derrière moi Nice, ça Et t'as les capcans à toutes les portes. Là, à ta porte de gauche, t'en as en face de toi un capcan. Ouais. A ta droite. Attends, attends bouge pas, bouge pas trop. Bas SK, t'as personne. Personnes. gaffe derrière toi, tu sais même pas ce qui se passe. Capcan encore au niveau de mon drone. Capcan. Capcan à l'autre ouais, porte aussi. Mais les, je vais péter un, je vais péter un câble là. Elle est au top garage. Et à lésion au top garage. Merci. Mort. te morts. Mort. Top garage allongé. Ouais. Capcan mort. Il n'y a pas de capcan. Y'a ont des lésions là. Dernier sur ces dernière sur Cier. Nice les gars Ouais <coughs> euh, ouais ça spawn par là où on a eu. Sponade. Non Il me la colle mais comment j'ai pas sa tête Y'a que sa tête Je Souris les gars. gars. Nice Nice Il y en avait un sur ping mais il a bougé. C'est lui qui était lourd. Chut chut. Entrez garage, rentrer sur garage. sled. Euh, jackal, Jackal sur Ping, ici Merde. Jackal, party room j'ai besoin de son s'il vous plaît. Euh, non. Je suis sur partie room, il est pas là. Euh, la salle de mais jeu. Jack mort, Jack mort. Allez, mais sérieux, mais merde là, j'entends rien. À ma fenêtre, ici, hein. Ok. Je te tiens garage. Dernier garage, dernier garage.